Bonjour à tous, je m'appelle Naïma Etwara, euh, bah, on est venu passer le week-end au euh, gîte des bous... Comment il s'appelle <rire> Au gîte de Et Rossier. Pas... De Rossier. De Rossier. You need love, love and keep the smile in your face, you're not alone, you're not alone. pas vu on a été dans un spectacle tout à l'heure c'était à quel endroit euh, c'est juste à côté d'un dans saint, saint, saint mathieu trévier juste à côté et en fait c'était un jeune qui a grandi dans, dans le quartier du saint mathieu et il est revenu voir euh, ses copines et ses copains et, et sa mère Parce il est parti euh, il, était, il était sorti de, du quartier de saint mathieu il est parti dans un foyer et vu qu'il a grandi qu'il a fait sa vie et tout il est revenu les voir oh Ouais, t'es encore là toi Ah mais tu me suis ou quoi Non je sais pas. Mais ça en fait, c'est qu'il y a un grand parano vu là tout à l'heure, t'es là, tu racontes des mur. Qu'est-ce que t'as un agent secret Tu vois, ça a été bien. Euh. Un jeune qui, euh, qui, avait, qui avait perdu. qui, euh, qui avait perdu son beau-père. Il a ramassé un couteau. Il veut te dire un cuit. Il croyait qu'il allait lui couper la tête. Je peux filmer C'était très bien. Euh, parce qu'on a bien. Ré... J'ai bien couru. Il y avait à manger, il y avait à boire. C'était comme si c'était de la réalité. Alors que c'était un spectacle. Et la musique, elle était bien c'était très bien la, la, la, la. Du du J'y suis né d'une chanson qui a pris la mer et qui est arrivée au large en bas de chez lui, le gros son père est parti. Je suis né ici, entre la table de nuit et les rideaux de sa chambre. Derrière la maison, il y avait un pommier. C'est l'Afrique. Il y avait des lions. On a joué à la guerre avec des tomates encore mûres, jeunes. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette histoire Qu'est-ce qui m'a plu euh... Un racontant ouais. l'histoire d'avant. Qu'est-ce qui, qu qui lui est arrivé euh, Plein de choses. Sa mère, son beau-père. C'était une histoire touchante. Oui, c'était vraiment une, une histoire touchante et émouvante, Surtout à la fin, quand il avait vu sa mère. Et moi, il revoit sa mère. Oui, et... il revoit sa mère. Il revoit le, le, le chez quartier, lui, au quartier. Ses, ses, ses, ses amis. amis. C'était émouvant. J'avais les larmes aux yeux. Oui. Même Mes enfants, et ils étaient vraiment... C'est particulier, puisque c'est une histoire qui se raconte dans la rue. Euh, on doit... Euh... Bouger, suivre l'histoire, euh, chaque moment de sa vie, c'est un endroit dans le quartier. Donc c'est particulier comme spectacle, c'est pas un spectacle où on est assis derrière une scène. Là, la scène, c'est tout le quartier, donc on doit euh, bouger et, euh, en même temps que, euh, que l'histoire donc, avance. Donc c'était particulier, c'était... Euh, voilà. On a cru, moi, franchement, j'ai cru que c'était la réalité, j'ai cru que c'était vrai, réelle, ouais. et quand, euh, euh, quand, euh, quand on est arrivé qu'il y avait un monsieur qui était, moi j'ai cru que c'était le concierge, je me suis dit mais, mais qu'est-ce qu'il a le concierge Et après quand je me suis rendu compte qu'il était dans le, dans le jeu aussi, euh, parce euh, qu'à différents moments en ouais. fait, ouais. Ouais. il y avait des personnages qui intervenaient mais on ne savait pas si c'était euh, des spectateurs ouais. ou euh, s'ils faisaient partie, euh, c'était des acteurs et le moment quand il était en bas de chez sa mère, qu'il était en train de fouiller la voiture du, du concierge, et quand le concierge était sorti, quand il l'avait vu, là c'était vraiment, je me suis dit, ça y est, c'est son frère, c'est son oncle, il l'a pris dans les bras. Bon, je ne sais pas, pas comment. On... C'est c'est Voilà. Très belle histoire, très beau spectacle. Ouais. À refaire. Merci, yeah. Merci. Merci à toi. Merci à toi. C'est moi le capitaine. putain ouais, Pizza, Pizza, de dans les Regardez tout. Si. au Pixar, Lou. Allez. Est-ce que c'est la première fois que tu vas ici Oui. est-ce que tu es contente de ça Oui. Pourquoi Parce que je ne suis jamais y allée, j'ai envie de voir si c'est bien ou c'est pas bien. Tu te promènes des fois dans la nature ou jamais Euh... va euh... euh... Non. Non, j'espère. Quand on va dans le Cantal, c'est bon ah, donc si oui, tu oui, pas dans la maison, oui, des fois, et... Et... je me rappelle les D'accord. Et toi, tu préfères plutôt la vie ou la campagne La campagne. Pourquoi Parce qu'il y a plus d'animaux et moi j'aime beaucoup les animaux. Okay. <rire> On va grimper comme t'es malade. Bonjour Pixalo, t'as plein de visiteurs aujourd'hui. <rire> T'as plein de visites aujourd'hui. Attention, il y a. escargot. Oh, c'est pas oh, un escargot pas une là. 5 ne 5 cours 5 pas, il faut le zoomer. Ouais. Ah, je vais tomber. Attends. Il, quoi, il, il, quoi, il c est où le? Je sais Tu te fais avoir là, non? Pascal. Ah, c'est dégoûtant <rire> juste... oh, oui, Ah, c'est dégoûtant Il faut se laver main. les mains, oui, il, main. es il, main. es ah, main. il est vivant ou pas ah, le... Y'a yeah, ah, oui. mes pattes ici a mes pattes T'es content T'as ah, déjà été ici Non Tu vois, ça glisse Ça glisse Ouais, faites gaffe C'est juste là moi. Mais, arrête la sacrée... Mais ai Je vais la zoomer mmh. Mon papa il aurait pas peur qu'il avait vu une araignée Moi c'est le copain de tous les animaux Je, prends... Je suis en train de prendre en vidéo bah, Je prends en vidéo C'est bon ce qui nous attend Ah ouais on dirait le chemin de la dame blanche Ouais il y a beaucoup de brume est Des brumes est plus, on il y a de brume. plus on dirait qu'il y a la dame blanche qui habite Oh je suis fatiguée. T'es en train de filmer T'es en, en train de filmer Je vais sortir. C'est frère C'est frère de la nature Pas polluer rien Aucune voiture Ah j'avais essayé J'avais quand tu... Vas-y. Tu vas, -y. vas -y. être un petit peu prêt. Bah, tu vas pas courir. Défend, ouais, attends, fais attention après quand on descend. Ouais, on va des hein aller On les trucs. des autres, faut que tu En gros, c'est vrai. En... Comme en... ça là Non, Moi, il est encore beaucoup. Avec le euh, le. Oh, je t'ai à te mettre ça non non ça On non de rentrer là, dans le cadre. non Ouais. On dirait le seul que c'est un homme qui est venu qui est venu découper. Alors c'est normal. C'est personne qui l'a fait. C'est beau. Oui, attention. Où ça tu vas descendre C'est ici. Ouais, c'est ton. Ça sert Tu c'est Ben C'est après C'est on C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est a C'est parti C'est C'est on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Après, on est redescendu. Et euh, après, euh, parce qu'à côté de la maison, il y a un petit, un petit jardin. Du coup, on est resté là-bas, on s'est amusé. On a pris notre goûter là-bas et on est rentré. Qu'est-ce que tu as pensé de cet après-midi bah, C'était super. Il n'y euh, a presque personne qui peut vivre. Peut-être qu'il y a des gens, ils n'ont pas les moyens d'avoir des, des transports. Et il euh, y a peut-être des gens ils tra qui travaillent, qui n'ont pas le temps pour leurs enfants. Est-ce que tu voulais que ton père il vienne ben, hein? Ouais, pour comme ça, on passe à un bon moment. Et quand, quand on repart à, à Montpellier, ben on revient avec plein de souvenirs. Mais pourquoi tu... Je te filme. Ah, J'aime trop cette caméra. Pareil. <rire> Il fait ma couper. Et après la feuille Il est génial, Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'escalier et il n'y a, a pas de cheminée. Ah ok. Qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi Ben moi je suis arrivée un petit peu en retard. Je suis arrivée que euh, quand, quand, on, quand on était euh, sur le jardin, on s'est beaucoup amusé. Tout le monde jouait, tout le monde s'amusait. On a pris le goûter et on s'est très bien amusé. Plein d'arbres. C'est très, très, très beau. J'aime. Très, très, très, très beau aussi. Il faudrait qu'on revienne une fois ici. C'est très, très cool. Très, très, très bien. J'aime bien. On peut se promener. C'est cool. Il y a beaucoup d'arbres. C'est bien ça va c'est calme c'est c'est très bien juste juste et pour euh, si on a des problèmes c'est un peu compliqué si par exemple on veut faire des cours c'est un peu loin tout ça ici ou ta maison ben, Moi, je préfère ici parce que c'est calme, que là-bas, tu entends des cris le soir, s il y a des coups de feu, il y a des pistolets. Ben, voilà. ben, c'est grand. On peut, on, peut, on, peut, on peut sortir, on peut s'amuser. C'est la campagne, c'est la verdure, c'est la nature. alors que Alors que là-bas, chez moi, c'est... Il n'y a, a pas beaucoup de verdure, c'est pas la nature. Dans le quartier, il n'y a, y a pas beaucoup de choses qui sont amusantes à faire. il n'y a, a rien. Est-ce que tu préfères cette chambre oh, ou la chambre de la tienne Je préfère la mienne. Quoi <rire> bah, Parce que c'est fille que là en haut c'est Que en haut c'est classique. Euh, J'aime pas, pas les superposés, je préfère avoir un lit toute seule. Oh, on peut te mmh. voulez On là Non. C'est ça. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh yeah. Regarde. Yeah. la connais, cette c'était de s'unir et euh, d'avoir des actions. J'ai fait euh, des animations en d'art depuis euh, plus d'un an. Parce qu'on a fait un parcours euh, à avec euh, Il y a des œuvres d'art qui ont été euh, mises sur le parcours par la nature, en fait, par les artistes. Et donc, euh, du coup, moi, j'ai fait tout ce qui est euh, le volet animation. Enfin, j'ai une œuvre là-haut aussi. Mais... Mmh. Voilà. Et donc, je fais découvrir euh, le Langar. Et je vais vous expliquer. En plus, voyage partout C'est Bonjour, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Alors je m'appelle Céline Pialot, je viens du Montégual où j'habite euh, à l'année et je suis artiste plasticienne. Aujourd'hui vous êtes venue euh, faire euh, un petit atelier dans un gîte euh... Voir des personnes, un groupe de personnes Vous oui. venez dire quelques mots sur ce que vous avez fait Alors, donc, on a commencé par euh, faire une petite entrée en matière sur ce qu'est le land art, avec un petit film, un petit diaporama. Et puis ensuite, j'avais récolté quelques éléments naturels, euh, des feuilles, entre autres. Et on est allé euh, à l'extérieur pour s'adonner au lambda -art. Donc on a fait quelques diamants de feuilles. Et ensuite, chacun, euh, chacun s'est euh, laissé aller à son inspiration, et donc on a fini par faire une belle œuvre collective. J'ai l'impression que ça a bien pris. Vous, ouais. ça ouais. vous a plu ah, Oui, j'ai adoré. Ah, oui. C'est toujours très enrichissant, euh, des deux côtés, je pense. On mmh. a pris des brandies, des choses de la nature, et nous avons fait ça. Des brandies, des, feuilles, des... Euh, Nous avons des journalistes en herbe ici. Mais dans un arc. Il y a de tout, on peut faire ce qu'on veut avec. Et euh, on peut inventer des choses, mais il faut de l'imagination pour euh, faire du Landarck. Elle a frappé les maladies, ma langue. Je vais dire quelques mots sur le Landarck pour ceux qui connaissent. Alors, donc le Land Art, c'est une mouvance de l'art contemporain qui est apparue dans les années 60. C'est les artistes qui ont voulu sortir euh, du cadre du musée et qui ont commencé à faire de l'art dans la nature. Donc, il y a eu plusieurs différentes mouvances et celle avec laquelle je travaille. Euh, C'est vraiment quelque chose de très naturaliste, euh, c'est-à-dire on va dans la nature, on prend ce qu'on trouve sur place et on fait une œuvre qui sera euh, en règle générale éphémère. C'est quelque chose qui est vraiment accessible à tous et qui permet aussi de comprendre un petit peu euh, l'environnement dans lequel on vit et d'ouvrir son regard, d'apprendre à, à regarder. Euh, j'ai du bois, j'ai pas encore fini. <rire> si vous avez une œuvre... Euh... Commune avec beaucoup de finitions, voyez-vous. En photo. Des fleurs, des feuilles. Alors, mm. En très joli. Un... Regardez, on a fait un cœur. Il voulait faire un truc. Du coup, je ils m'ont dit, euh, il faut faire un cœur. Et ben, je suis. Je les ai aidés et après on a imaginé quelque chose pour que ça rend au final un beau truc. C'était Romain ça en direct du Picsalou. On a fait beaucoup de choses, il y en a, ils ont fait des cœurs. Nous, nous, on a fait une brebis et un puits. Ma brebis, elle est, elle est faite en pierre, elle est sur le sol. Et sur les, sur les, sur sur ses yeux, il y a, il y a des crottes de, de la, de moutons et tout le monde a fait une guirlande avec des feuilles mortes sur le thème de l'automne parce que pendant l'automne il y a beaucoup de feuilles qui tombent donc on a fait de l'art avec les -là. les il voilà. ouais, est décoré l'arbre. Ça c'est quoi Judith, je, je t'ouvre euh, mon kit fleurs. Et moi, je t'ouvre. Bonjour. Bonjour Bonjour. Alors, t'as aimé cette journée ou pas mmh. T'as fait quoi On a fait des cœurs. Papa, et quoi d'autre On a mis les fleurs. Vous avez aimé ce séjour Oui, très bien. Vous avez fait quoi euh, hier on a visité, on, a, on est monté au Pic Saint-Loup, on a fait juste la moitié, et, et aujourd'hui on a fait du land, euh, land d'arc, et on a fait une petite promenade au village préhistorique. Euh, C'est pas comme d'habitude, parce que d'habitude le week-end ben, des fois on reste à la maison, et que ce week-end on n'est pas resté à la maison, on, est pas, on a changé un peu de d'air c'était très bien même ce week-end parce que ça c'est pas tout le temps qu'on fait des trucs comme ça peut-être on fait des oui on fait des sorties familiales et tout mais c'est pas tout le temps dans, dans des endroits comme ça oui. De nuit, as bien dormi. oui tu préfères ta chambre ou ce, ou ce gîte ce gîte. Pourquoi, Pourquoi Parce que dans ma chambre, je suis coincée, a rien à faire, au 10 e étage. Et ici, tu... c'est un étage. La soirée s'est passée très bien, il y avait de l'ambiance, tout le monde rigolait, tout le monde était fier d'être ici. Et on a bien rigolé, après on est parti dormir, et voilà. parti avec qui je suis partie avec euh, ma mère, mon petit frère, euh, ma petite sœur, euh, tout le monde quoi. J'ai oublié de dire les questions. Attends, on en fait. Tu préfères ta chambre ou euh, le djit J'aime les deux, vraiment. Parce que ma chambre elle est super belle, il y a écrit mon prénom sur les côtés et tout. Et dans le, dans le djit, il y a, il y a des lits superposés, c'est super. J'ai vraiment toutes les mélanges et c'était chiant. Est-ce que c'est bizarre d'être à la campagne Non c'est pas du tout bizarre parce que c'est très calme. Alors que dans le quartier il y a, il y a beaucoup de bruit et j'ai jamais un petit moment de silence. Jamais. Pourquoi Parce que par exemple, il a... l'année dernière, il y avait une fusillade, par exemple. Euh, il y avait aussi une femme qui était morte. Il y avait plein de choses qui s'est passées et ça fait vraiment du, du bruit. Tu préfères vivre ici ou dans le quartier J'aime bien être ici aussi, mais il n'y a presque rien à faire, mais c'est bien, c'est calme. Tu préfères euh, la nature ou chez toi bah, Je préfère les deux parce que la nature, tu, apprends, tu, dé tu découvres de nouvelles choses, et euh, bah, chez toi parce que c'est normal. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, Oui, c'est que aussi on s'est très bien amusé et euh, je pense que tout le monde dans dans, peut-être dans leur tête, et ben, ils vont bien se rappeler, ils vont peut-être dire à leurs copains ou copines ce, qu ce qui s'est passé pendant ce week-end. Ils vont, ils vont bien se rappeler euh, ben, de là où on a dormi, de ce week-end. Est-ce que toi tu vas le dire à tes copines Ben oui parce que... Euh, avant, je leur avais dit que j'allais dormir dans un jeep. Du coup, j'ai trop hâte de leur raconter tout ce que j'ai fait ce week-end. Waouh, Ouais Toi, qu'est-ce qu'on a pensé, Rita, de ce week-end bah, C'était bien, on nous a, a raconté déjà ce que ça. Je qu sais pas. Un morceau Et on a passé Non. chez bon, Parce qu'il n'a pas le... ça change un peu. Ouais. Et voilà. Qu'est-ce que t'as préféré dans le week-end bah, L'ambiance, comme ça. Ambiance un peu familiale, on va dire, même s'il y a des personnes que je ne connais pas. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Et tout ça. Oui, c'est à refaire, mais on s'organise un peu mieux avant. <rire> Juste organisation d'avant. Et après, bah, c'était top. C'était sympa. C'était court quand même. <rire> C'était cool, on s'est bien bien on a bien mangé. <rire> <rire> euh, ouais, le coin est super chouette. Ça donne envie de venir. Ah. Je vais monter le puits saint un jour. Oui, un jour. Ouais. Oui, il pleut pas. On reviendra, mais équipé. Ouais. Et voilà. Euh... Un peu court. Ouais. Un ou deux jours de plus serait ouais. tout <rire> bon. Bon, Et toi? Ouais, ils ont appris à se connaître entre eux et nous, en plus, ils peuvent être dehors, on est tranquille, quoi, ouais, il peut rien arriver. Ouais. Ouais. Non, franchement, ça c'est autre chose. Et vous <rire> ouais. <rire> ouais. Bah ouais. Et du coup, c'était voici vous. vous, vous c'était la, la première fois. C'était même pas C'était la première fois qu'on organise oui. un événement comme celui-là. Et... Ouais, j'ai trouvé ça chouette aussi, mais je pense pour les mêmes raisons en fait, que vous avez citées. Euh, pouvoir se rencontrer un peu d'une autre manière, euh, pas au centre social, caf, échanger euh, sur d'autres choses, euh, passer un temps comme ça un peu convivial, euh, dans un cadre vachement agréable. Euh, et puis voilà, euh, moi j'avais jamais fait de Lambert, euh, le spectacle d'hier j'ai adoré, euh, je me dis c'est en fait c'est super chouette, c'est pouvoir partager ces moments avec euh, on rentre comme ça, qu'on ne connaît oui. pas, c'est top. Ah, en fait, en 24 ans, on a fait plein de choses. On s'est ouais, pas ennuyé. Sûr, pas ennuyé hein. On n'a pas arrêté. Ouais. Hein. On a fait plein de trucs. Ouais. Ouais. Et aussi, on n'a même pas sommeil. Hier soir, moi, il a dit. Non, on est restés jusqu'à <rire> pas d'heure. à a discuté. <rire> je ne sais même pas à qui on a dormi. Et là, je trouve que c'est une autre manière aussi de se rencontrer. Ouais. Ouais, ah, oui, C'est-à-dire qu'on ouais. se croise dans des ateliers. C'est ce que ouais, c'est pas facile de partager la nuit avec quelqu'un ouais. que tu peux ouais, pas connaît pas, ouais. <rire> oui, C'est de là que tu rentres dans l'intime de la personne et ouais, tout, c'est pas... Mais c'était chouette, Ouais, puis les, les enfants, des parents, enfants des ça. Ça. ils se sont bien entendus. Ils se connaissent ouais, pas, les enfants, ils se ouais, il y a Ils se croisent Ouais, ils se croisent même. Mon fils, je, je, je me disais, mon fils va être coincé, mais quand ah, il est arrivé, il y a eu vu un à hein, Paris, hein. alors, Oui. Je pense que c'est un content d'être là ouais. aussi. Oui, d'être ici, ça, ça leur change. Ouais. et on est content. Et toi, Pascal bah, C'est ce que, que j'ai dit. En bah... organisation, l'avant, le... l'après, <rire> le pendant, le... <rire> Bah, L'organisation, euh, nous, ça s'est fait, nous, on avait le côté avec Ella, plutôt de, de, de réfléchir à ce qu'on allait faire pendant Là, le week-end. Je rien par contre. Je trouve que, aussi, de confier des responsabilités, vous bah, vous occupez du repas, nous, on s'occupe de, de quest ce qu'on va y faire. Et encore, je trouve que même le « qu'est-ce qu'on va y faire », il pourrait être plus partagé aussi, c'est ce que mmh. tu disais. Ouais. Et c'est ce que je disais, hein, c'est le fait de se de se voir en dehors des ateliers, on n'a oui. pas l'impression d'être au travail et on passe un bon moment ensemble. On est plus détendu, on va dire. Ouais, on est en week-end, j'allais dire en, on... voilà, en vacances. Ça. Bah ouais, as vu. Mais après, euh, vous avez appris à... aussi, à vous avez filmé à... par moments, vous avez fait faire des exercices, les enfants ils ont adoré vu. filmer, ouais. ils ont ouais. adoré faire du montage. Faire des chobus, des photos aussi. <rire> On a pu aussi échanger, euh, il <rire> y a deux personnes qui sont venues échanger avec euh, comment c'est de la participation des ça, habitants. Ils avaient émis des gens bas. hier. Et moi j'ai tout, tout enregistré, enfin pas, en, je n'ai pas non. filmé la rencontre, mais par contre j'ai pris des notes sur, sur l'échange qu'il y a eu. Quoi. Et par exemple ça a permis nous de prévenir qu'on venait ici, bah, que vos films par exemple, on pourrait diffuser aussi les crèves de saint martin de Londres. Et peut-être que ce sera l'occasion de revenir la journée. Si les clubs, c'est un samedi vrai. soir, on peut se faire la chanson du pixel en journée et le soir ouais. euh, euh, faire le débat sur, euh, sur le film de la Terre collective. Ouais. Pourquoi exemple. pas Dans, dans ces rencontres-là, il y a deux choses. Il y a la première, le fait de, de, de se retrouver entre nous dans un autre cadre. Et euh, voilà, c'est une autre relation qu'on a. Et l'autre, c'est d'arriver à faire euh, de quoi. Euh, mmh. Là on a rencontré des gens, mais bah, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, parce que mmh. l'image de notre quartier, l'image de nous, mmh. bah, bien souvent elle est erronée. Mmh. Donc euh, par les discussions, je suis sûre qu'ils ont appris beaucoup de choses. Ah ben bah, ouais dans... finalement peut-être elles ne sont pas aussi bêtes que ça. que. Ah oui, il y en a qui font des études, même avec un foulard, il euh, y en a qui sont voilà, peut-être profs avec des. Ou ah, psychologue ou avec. Euh, voilà, et puis c'est vrai qu'on a discuté juste un petit peu. Qu'est-ce que se passe On apprend à les connaître et ils, a, ils apprennent aussi à nous connaître. Mm. Que le problème c'est on ne sort pas de, de, ouais, de la paillade. Personne ne vient. Oui. <rire> Donc, euh, personne ne viendra, Personne euh... ne défend l'image. Euh, ouais. Voilà, ça reste un... Ça reste le ghetto, ouais, euh, voilà <rire> Et sinon après du coup, là, maintenant la question c'était. Euh... Qu'est-ce qu'on fait sur la suite Est-ce que ça vous a donné des idées pour euh, ce que vous avez envie de présenter autrement votre quartier Est-ce que vous avez envie de le présenter à d'autres Par exemple, des gens d'ici qui ont une image des banlieues à travers leurs oui. médias du journal de 20h. Est-ce que vous avez envie euh, de leur dire euh, c'est pas vrai ou c'est en partie vrai ou c'est entièrement faux oui. Est-ce que vous avez envie de faire ça Est-ce que mmh. vous avez envie plutôt de... Et de quelle manière Puisque là, vous avez vu qu'il y a du à travers le culturel, à travers un... des artistes, on peut raconter des histoires de vie. Mmh. Voilà, du coup, c'était un peu la question, qu'est-ce que... est-ce qu'on fait, une... est qu fait une suite euh, dans le quartier, ou est-ce qu'on refait plutôt un week-end comme ça ou... ouais. Bon, ouais, Moi, comme ça, ça m'a plutôt donné... Enfin, euh, de revenir, mais... de, revenir de Non, non, de... De que euh, des gens viennent dans le quartier. Enfin de montrer, euh, de montrer comment c'est en vrai. Et euh, enfin de, du coup de, ben, si on arrive à faire notre film, de pouvoir le diffuser et tout, et d'en de, parler aussi. Et ouais, de je sais pas, faire un truc dans le quartier, moi ça me boucherait ça me bien. Nous, euh, euh, avec le, le théâtre qui était venu du euh, théâtre Europe, il raconte un peu toute leur, toute leur histoire. Et puis après, du coup, euh, ils essayent de faire votre portrait et de vous jouer. Mmh. On pourrait leur proposer ça. Ce serait trop cool. Mmh. Pourquoi pas. Tu vois, de le faire de manière un peu détournée, au lieu de le faire vous, vous commentez la réalité. Mmh. Vous leur commentez la réalité. Mmh. Mais, Mais on euh, peut euh, on, les magnifique. artistes, euh, un ou deux, mmh. ou peut-être euh, puisqu'ils peuvent prendre plusieurs personnages, et ben, euh, il raconte euh, un peu oui, comment euh, vous, vous ce que vous leur avez dit quoi mais ils le retranscrivent pour d'autres. Voilà, C'est super. Vous êtes d'accord avec ça, Nadia, Naïma. Mais oui. si cette envie à les partager, on peut aussi se dire qu'on se donne un petit temps justement de réflexion, qu'on se recontacte pour voir si vous avez eu des idées de comment on peut mettre ça en place. Est-ce qu'il y a des je sais pas Des idées qui vous viennent quoi sur le type de choses qu qui pourraient être proposées. C'était trop trop bien. Et on a, vu des, on a vu un monsieur qui dit des trucs. Et, et, et là, on était parti sur le truc, on était parti sur la montagne. Et là, et ben et là... Et là, et là, et là, on était parti à la montagne toute la journée, et là, on était parti. Ah.